Et euh... Bonjour tout le monde, Bonjour. Vous allez bien? Tout a l'air de fonctionner. Parfait. Bonjour Julien, ça va bien? Oui, ouais. <rire> super, ben, bienvenue dans ce, dans ce nouveau live, dans cette nouvelle rencontre. On a un nouveau sujet aujourd'hui, je crois que c'est la résilience, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Impeccable, on va attendre deux petites minutes que le monde se connecte tranquillement. Donc pour ceux qui seraient sur Facebook, vous avez le lien en détail de l'événement. Vous pouvez cliquer dessus pour nous rejoindre directement sur Zoom. Et n'hésitez pas à débloquer votre caméra et votre micro si jamais vous voulez participer plus activement. Donc. est que tout le monde a bien là bon, Ça a fonctionné. C'est Parfait. Alors, on va passer un petit temps encore aujourd'hui ensemble euh, autour des sujets de la PNL. Bonjour Michel. Euh, on va parler de la résilience. Est-ce que, peut-être une personne, plusieurs d'ailleurs, est-ce que vous auriez une définition à donner de la résilience C'est quoi pour vous la résilience Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça signifie À quoi ça sert Bref, c'est quoi la résilience Voir un petit peu ce que vous en pensez de votre côté. <coughs> Bonjour Christian. Vous pouvez le mettre par message, vous pouvez débloquer votre micro, comme d'habitude. Sentez-vous libre d'intervenir en que vous voulez. commencer alors. Est <rire> Vous n'osez pas. <rire> alors, euh, pas de son, Christian. Ok. S'adapter positivement, Magali. Mm -hmm. C'est intéressant. Je, je vais me le noter parce que la notion d'adaptation... Alors, s'adapter... Okay. Euh, résister au coup, Corinne. Oui. Okay. Ça va résister. J'imagine que par coup, il y a aussi pression, il y a, il y a toutes ces choses-là. Okay. OK. OK. Alors, j'aimerais peut-être faire un petit truc assez simple. Je vais créer un petit sondage. Je n'y ai pas pensé euh, tout à l'heure, mais ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant. Je vous laisse. Continuez à me dire un petit peu c'est quoi pour vous la résilience en message le temps que je crée ce petit, euh, petit sondage-là. Euh, tenir bon malgré les ennuis, les coups bas, les coups durs. Okay. Tenir bon. Est-ce que, euh, Corinne, tenir bon, ça équivaudrait à, à résister Oui OK. Tenir bon. Résister. OK. Oui, Alors, dans je vais ça. Oui. On a Savoir se reconstruire, oh j'aime bien celui-là aussi, tiens, savoir se reconstruire. Mm -hmm. Alors, se reconstruire, et je écrire. C'est euh, aller de l'avant après un traumatisme, Saïd Ok, aller de l'avant. Euh, poursuivre sa route malgré tout. Ok, poursuivre. Ouais. Ok, alors je me concentre sur mon petit sondage, je vous l'envoie, comme ça vous mettez vos réponses. Donc, alors, alors bien sûr, ceux qui sont sur Facebook, vous ne verrez peut-être pas le sondage passé, mais on va en reparler juste après. Euh... Salut Isabelle. Coucou Julien. Ça va bien ça va très bien, merci. Et toi Oui, ça va. Alors. Tout à fait. Hop, allez, j'espère que ça va fonctionner. Oui, parfait. Voilà, normalement, vous devriez avoir un petit sondage qui est apparu sur votre écran. Je vous laisse répondre, pour ceux qui sont sur Facebook et qui ne peuvent pas voir la question, c'est, êtes-vous d'accord avec la phrase « Ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus forts ?» Je vous laisse quelques instants pour répondre à la question. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Salut euh, Sandia. Euh, résilience, acceptation. Bon, j'aime ça aussi. chouette ok bon, on a quand même un, un vote qui se précise on est combien là on est 13 j'ai combien de votes okay. il me resterait deux votes à attendre encore si vous n'avez pas répondu et peut-être d'ailleurs que vous ne le voyez pas si vous êtes sur votre téléphone je crois que ça n'apparaît pas si si ça, ça, ça, ça apparaît va. Ok. Parfait. Hop. Alors, on mon petit disconnect. On va attendre un petit peu. Salut Nadia, salut Audrey. Si vous voulez, il y a un petit sondage qui est apparu. La question, c'est, êtes-vous d'accord avec la phrase « Ce qui ne nous, nous tue pas nous rend plus fort ?» Je vais y arriver. Je vous laisse, je vous laisse répondre. Bien, pas d'accord. Ok, c'est noté. Ok, bon, on va pas attendre plus puisqu'on va en parler. Je vous montre les résultats. Est-ce que vous les voyez On a quand même beaucoup de votes qui sont tout à fait oui plutôt et on en a quelques-uns où je ne sais pas trop, j'hésite un peu. Euh, Marie-Laure qui nous dit sur Facebook qu'elle est complètement en phase avec cette phrase. Et puis on a Sandra, Sandia pardon, qui nous dit pas d'accord. Alors, qui a raison, qui a tort euh, Je ne suis pas certain que ce soit une question d'avoir raison ou tort sur cette question-là. Mais je vous la pose parce qu'elle est importante. Et... En fait, c'est une erreur qu'on commet tous parce qu'on admet que cette phrase-là est juste. Mais elle est juste que dans une certaine mesure. Je reprends un petit peu les réponses que vous m'avez données tout à l'heure sur c'est quoi la résilience. On a s'adapter, on a euh, savoir prendre des coups, savoir résister à la pression, tenir bon, ne pas lâcher, euh, savoir se reconstruire, aller de l'avant poursuivre malgré tout, l'acceptation. Donc ça, c'est des points qui sont euh, super pertinents. Angela donc apparemment aussi d'accord avec la phrase. Mais il y a des choses qui vont en fait aller contre notre résilience. Qui parmi vous pense que la résilience, c'est lié à notre capacité à tenir bon, à être fort, à rien lâcher, à être capable d'encaisser Combien parmi vous vous avez juste à me mettre oui par message si vous voulez ou mettre un petit un petit pouce sur, sur sur Zoom pour me laisser savoir. Donc on a Audrey qui non, on a euh, non, oui oui oui, non pas d'accord non, ok. Okay, donc on a oui, oui, donc, bon, c'est très partagé. Ok, alors, pour, euh, parce que c'est quand même le sujet du jour, savoir comment on peut bâtir notre résilience. Il y a une erreur qu'on peut commettre et que beaucoup de gens commettent et qui les amène en fait à vivre des états, euh, des états émotionnels, des états psychologiques, des états psychiques qui peuvent être perturbants, déstabilisés. C'est le fait de croire profondément que plus je vais résister et plus je vais être fort. Plus je vais me battre et plus je vais gagner. Plus je vais encaisser et plus je vais être résistant pour la suite. En fait, la résilience, et ça je vous invite à, à vous le noter parce que je crois que c'est un point qui est vraiment essentiel, la résilience se bâtit non pas dans l'adversité, mais dans le bien-être et la détente. Okay, ça peut paraître paradoxal, mais la résilience se bâtit dans le bien-être et dans la détente. Et cette phrase, alors je vais peut-être arrêter le partage pour pas que ça prenne trop de place sur votre écran, mais cette phrase dit « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. » Alors, oui, je suis d'accord en partie avec ça. Parce que bah, si ça ne nous tue pas, ça veut dire qu'on passe à travers, ça nous montre qu'on est capable d'avancer, qu'on a des ressources, qu'on a des capacités. Je veux dire, tant que vous êtes en vie, c'est vous qui gagnez la partie. Le résultat ne vous plaît peut-être pas, mais c'est quand même vous qui gagnez la partie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, si vous ne prenez pas de temps pour vous poser, pour vous ressourcer, pour vous recharger, ce qui ne vous tue pas au départ, à toutes les chances de vous mettre dans des états d'être qui vont être négatifs, de vous emmener à vivre peut-être du burn-out au travail, de la dépression dans votre vie de manière générale, peut-être même de vous pousser à tomber malade, et voire même de vous pousser à passer à l'acte de la mauvaise façon et d'en finir avec nos jours. La résilience, ça n'est pas aller sur le champ de bataille et puis y aller à fond jusqu'à s'épuiser en se disant « de toute façon, si je passe, ça va, ça va me construire, ça va me renforcer, ça va aller mieux. Donc, ça de vraiment faire attention avec ça parce que c'est pas en enchaînant les problèmes, en enchaînant les difficultés, en enchaînant les challenges les uns derrière les autres sans prendre de pause que vous allez y arriver. Au même titre que le corps, il a besoin de se reposer, notre tête aussi, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de souffler et. Si vous voulez bâtir votre résilience, une des premières règles, j'ai envie de vous dire, de développer et d'adopter dans votre vie, ça va être de vous accorder des temps de pause et de vous créer des routines et de mettre en place des habitudes qui vont vous permettre de vous ressourcer, de vous reposer de vous remettre dans des états plus calmes, plus positifs, de travailler à remettre cet équilibre à l'intérieur de vous-même. On va prendre un exemple tout bête. Les films de héros ou de super-héros, qu'est-ce qu'on voit en général On voit une personne qui va commencer, vous savez, d'une certaine façon, il va se passer plein de choses... Et cette personne-là, elle va traverser des épreuves, encore des épreuves, encore des épreuves, encore des épreuves, mais entre le début du film, l'histoire, et le moment où le héros, ou l'héroïne, peu importe, se retrouve face au problème le plus important, le challenge le plus important de toute sa vie. Le héros, il est comment Il est en pleine forme ou il est sur le point d'y de... rester Selon vous, d'après vous, de ce que vous vous rappelez. Il est comment la... ouais. <rire> Il est comment Il pète le feu, il est en forme ou, ou il est en train de... C'est son dernier souffle, il n'en peut plus, il n'y arrive plus. Super, super, héros. Alors, il est 100% au top. Pas sûr, je suis pas sûr que quand il, il affronte le plus gros challenge de sa vie, il soit vraiment au top à ce moment-là. Non, en général, ah. à la ramasse, ouais, elle la ramasse, ça marche. Il est, plutôt, euh, il est plutôt dans la souffrance, il est plutôt dans son dernier souffle il de faut que j'y arrive, il faut que ça se passe, et même si c'est pas systématique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là À quoi le héros se rattache à ce moment-là Si on regarde bien, la plupart du temps, il se rattache à des souvenirs positifs, à des moments de joie, à des moments de bonheur, aux personnes qu'il aime, aux choses qui comptent pour lui. Tout ce qui, en fait, lui permet de de, de se ramener dans des choses qui sont positives, de se raccrocher à ce qui lui offre de l'énergie. Et c'est là qu'il trouve cet élan pour pouvoir dépasser justement l'adversité et puis finir par gagner, même si dans certains films ou certaines histoires, bah, ils gagnent, mais ils finissent par mourir aussi. Pour nous, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si on affronte notre vie, alors, la, la vie, elle n'est pas toujours facile, mais si on affronte notre vie sans avoir de pause, de moment pour se ressourcer, pour se recharger, on ne trouvera pas cette énergie, on ne trouvera pas ces ressources pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Quelqu'un qui va faire un burn-out, par exemple, est-ce que c'est une personne qui a de la résilience s'il a fait un burn-out? Objectivement, est-ce qu'elle a de la résilience? Non. Non. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas capable, hein mais ça veut dire qu'elle n'a plus de résilience. Notre résilience, alors, co comme tu l'as dit, Corinne, c'est aussi notre capacité à encaisser à résister à la pression à savoir avancer malgré l'adversité mais si j'ai aucune zone de pause aucune zone de récupération je peux pas demander ni à mon corps ni à mon esprit de pouvoir aller plus loin de pouvoir pousser les choses plus loin parce qu'à un moment donné bah, ça finit par lâcher c'est le principe de du stress hein, de toute façon mais si on fait un burn-out, c'est parce qu'on n'a pas réussi à avoir et à bâtir cette résilience. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% responsable, mais on a quand même une part de responsabilité dans cette résilience et dans ce phénomène de burn-out. Est-ce que je suis responsable peut-être d'avoir dit oui trop souvent Est-ce que je suis responsable d'avoir accepté une charge de travail trop importante en sachant que je n'y arriverai pas est-ce que ce n'est pas un peu de ma faute, de ma responsabilité Si je n'ai pas demandé suffisamment d'aide. Est-ce que ce n'est pas de ma responsabilité si je n'ai pas dit stop Est-ce que ce n'est pas de ma responsabilité si je n'ai pas pris en fait, quelques jours pour dire « Ok, là, il faut que je me repose parce que sinon je ne vais pas tenir. » C'est toutes ces petites choses-là à côté desquelles on passe parfois. En se disant « Ce n'est pas grave, je vais passer à travers. Ce n'est pas grave, je vais passer à travers. Ce n'est pas grave, on continue. On ne lâche pas. On ne prend pas de pause. On, on, on verra ça plus tard. » Et c'est là, en fait, qui est tout le danger, c'est qu'on épuise notre stock de résilience à faire ça. Alors, c'est plus s'adapter à son environnement. Oui, d'ailleurs, il y avait ça. C'est le premier terme qui était ressorti tout à l'heure. S'adapter. Faites attention à l'adaptation. Parce qu'il y a s'adapter et être adapté. Faites bien la distinction entre les deux. S'adapter, c'est... Je regarde mon environnement, je vois qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas forcément de maîtrise ou je ne peux pas influencer pour que ça change, mais je peux m'adapter, adapter mes stratégies pour pouvoir en tirer profit, pour pouvoir avancer. Ça, c'est bon. C'est bien de s'adapter, c'est important. Parce que si on ne s'adapte pas, on, on va vivre de la frustration en permanence et on va avoir des résultats qui ne vont jamais coller avec ce qu'on veut. Mais être adapté, par contre, ça, ce n'est pas bon. C'est de se dire... Oh, bah de toute façon, dans mon travail, dans mon industrie, c'est comme ça. On est tous débordés. Il faut bosser comme des malades. C'est comme ça. Et là, je deviens adapté à la problématique. M'adapter à un moment de rush parce que j'ai beaucoup de travail, ça serait, OK, je décide consciemment, regarde, je vais prendre mon samedi, puis je vais travailler fort pendant plusieurs heures. Ensuite, je me reposerai. Je vais euh, peut-être faire appel à quelqu'un de supplémentaire pour pouvoir m'appuyer, pour m'épauler. Donc, je m'adapte pour atteindre les résultats que je veux. Mais être adapté, ça va être de faire des heures sub tous les jours, de jamais se reposer le week-end, de ramener du boulot à la maison, de prendre encore plus de charges de travail, d'accepter que ça fonctionne comme ça. Et du coup, bah, le résultat sera vraiment pas bon. Donc, on essaie de faire vraiment attention à... avec cette notion d'adaptation. On s'adapte pour atteindre un résultat, mais on ne s'adapte pas soi pour satisfaire un environnement, surtout cet environnement et toxique et oppressant et stressant et dangereux négatif pour nous on fait vraiment attention à ce point-là est-ce que est-ce que ça fait du sens jusque-là ce que ce que je vous dis ce matin cet après-midi pour vous pour quand vous êtes ouais ouais oui Layla exact on peut pas traverser les tempêtes si on n'a pas profité du pot euh, du potant avant Magali, ok, tu t'y reconnais. Okay. Le, ce qui est important, ce n'est pas tant de voir là où on est arrivé, c'est important de le voir et d'en prendre conscience, mais c'est aussi de se dire, tiens, qu qu'est-ce qu que je peux faire de différent, en fait qu Qu'est-ce qu que tu ne fais pas, peut-être, Magali, aujourd'hui, que tu pourrais mettre en place dans ton quotidien pour t'accorder plus de moments de pause Prendre du temps pour lire, pour aller marcher, aller faire des câlins aux arbres, faire du yoga, aller courir, passer du temps avec des amis, juste dormir un peu plus. Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui peut être ajouté, implémenté dans le, dans le quotidien pour réussir à faire ça en tout cas, ce serait, bonjour, ce serait trouver, ouais. euh, en effet, une, une activité ou enfin quelque chose qui me motive à, à décrocher du travail, en tout cas, parce que c'est vrai que je travaille jusque très tard le soir et euh, du fait, bah, justement, je m'adapte à, à l'environnement du travail, voilà, on est en sous-effectif, donc bah, concrètement, bah, trop de travail pour deux personnes et... Euh, et, euh, et voilà, je pense qu'il me faut vraiment une, une, une vraie carotte, on va dire, pour, pour arriver à me décrocher du, du travail. Même si je me dis, oui, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Ben, concrètement, ça fait, voilà, ça fait des années que ça dure, là, deux ans. Et, et, et je me rends compte que ben, finalement, la plupart du temps, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, Alors au détriment ben, de ma vie perso, forcément. Et du sommeil aussi, donc ça, c'est important. Je n'ai pas encore eu ce déclic, en tout cas de trouver quelque chose, euh, ou alors de le mettre en place tout simplement, peut-être, avec, euh, comme euh, je ne sais pas si on peut dire tu, mais comme, comme vous disiez oui. tout à l'heure, oui, comme oui. tu disais tout à l'heure, peut-être trouver une, une, une routine, une habitude finalement, un peu comme au travail quand on se fixe euh, voilà, une réunion à, à telle heure, euh, bon, bah, on ne la décale pas en fait, hein, on, on la fait. Donc peut-être se faire la même chose, mais pour moi, c'est vrai que le côté perso, c'est quelque chose de moins organisé, mais finalement, peut-être que dans un premier temps, il faudrait plus le. Bah, le cadrer pour euh, retrouver justement bah, euh, cette vie perso perdue, entre hein, peut-être, hein, pour me forcer en tout cas bah, à retrouver puis ouais. après, euh, euh, voilà, reprendre l'habitude en fait. Oui, effectivement, c'est un bon point euh, que tu donnes là, le, le fait que la vie perso soit moins organisée que le travail euh, et, et, et peut-être de prendre conscience que notre vie perso est aussi, voire plus importante que le travail et qu'elle mérite autant en fait, d'attention et d'organisation que pour notre travail. Euh, C'est peut-être aussi en lien avec, euh, avec notre, euh, notre société, les, les règles qui sont écrites nulle part mais qui sont acceptées par tout le monde, plus ou moins. Euh, C'est certain demain que euh, si, si tu prends une personne qui est d'une culture complètement différente euh, qui vient euh, par exemple du fin fond de l'Inde ou du fin fond de l'Afrique ou autre et que tu mets cette personne-là à ton poste, euh, bien sûr avec des, des compétences, des connaissances équivalentes, je ne suis pas certain que ça se passe exactement de la même façon. Il va y avoir un rythme qui va être différent, il va y avoir une façon de faire qui va être différente parce qu'il y a un rapport, un rapport au temps, un rapport à... Euh, l'accomplissement des tâches, un rapport à l'importance de faire des choses, euh, certaines choses plus que d'autres qui ne vont pas du tout être pareilles. Et ça, ça vaudrait peut-être le coup dans notre société euh, complètement, euh, complètement absorbée par euh, la performance, le résultat, le, le travail à tout prix, de, de prendre un peu exemple justement sur d'autres cultures où, bah, tu sais quoi, on avait rendez-vous aujourd'hui, on se verra demain, ce n'est pas grave. Alors, je ne dis pas non plus de partir dans les extrêmes, mais d'essayer de retrouver cet équilibre. Et tu as, as relevé un point-là qui est, je crois, important, c'est la notion de discipline. Dans quelle mesure je suis discipliné avec moi-même pour dire, regarde, j'ai décidé de travailler jusqu'à telle heure, une fois arrivé à cette heure-là, je vais arrêter. Et je, et je fais en sorte de m'organiser, de respecter mon agenda pour pas qu'il y ait de la place sur autre chose. Et, et après, c'est de faire bien la distinction entre je suis passionné par mon travail et mon travail fait que de toute façon, je m'éclate, je m'amuse, je prends du plaisir et je peux travailler fort. Mais si c'est le travail qui s'impose à moi et qui fait que on va, on va avoir besoin de ce repos-là et si ça dure déjà depuis deux ans, juste peut-être de faire attention à ce que ça ne s'étale pas trop non plus. De faire attention. Et c'est ça qui est étrange, c'est être sérieux, enfin vraiment très engagé pour son travail et finalement ne bah, pas réussir à le faire pour son, pour, voilà, son, son conjoint, sa vie perso, etc. Enfin, c'est euh, voilà, prioriser à chaque fois le travail finalement, euh, alors que ce n'est pas, voilà, pas forcément ma passion non plus, etc. Mais euh, je sais pas, j'ai l'impression de, de, de voir, voilà, euh, bah, comme on dit, un peu faire, faire face. Donc, euh, oui, ce système de, de s'organiser vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je mette en pratique. -ce euh, bah après, tu n'es pas obligé de répondre non plus hein, parce qu'on est, on est en groupe, on est en live aussi. Mais euh, qu'est-ce qui, selon toi, te donne ce sentiment d'obligation Qu'est-ce qui, qu qui est l'élément euh, déclencheur Je ne en t'entends fait, en fait, pas, pas très bien, Magali. Je ne sais pas attends, si tu es dans ton micro. Ça va mieux maintenant ah, Oui, c'est bon. Ouais. Oui. Euh, je suis là mais... Non, ça ne va plus. <rire> on ne <t> t'entend plus. <rire> <rire> je ne t'entends plus du tout je ne sais pas si tu as un problème avec ton micro je vais tenter euh, avec le casque peut-être ah, là ça a l'air d'être mieux je laisse, vous euh, m'entendez oui ça a l'air là. D'accord, j'ai branché mon, mon casque. Ah, super. C est, c est bien, du coup, je pense. Euh, oui, donc en fait, euh, je, me retrouve, je me suis retrouvée en 2019 en fait, toute seule euh, au travail suite au départ de mes collègues qui n'ont qui, bah, qui pas été remplacés en fait, dans, dans des fonctions support voilà. et euh, donc euh, un temps seul euh, pour euh, assumer la charge de tout le service et euh, bah, pour euh, je veux dire, pour répondre euh, finalement aux, aux besoins euh, bah, des, des collaborateurs euh, de, de la direction. Euh, voilà, bah, je ne comptais pas mes heures en fait, pour, euh, pour assumer la charge finalement, de, voilà, de quatre personnes, au lieu <rire> et tout, toutes seules finalement. Euh, après ça, il y a eu des emplois temporaires voilà, qui, qui sont venus en support, donc moins que des départs, mais euh, c'était déjà une bonne aide. Euh, et puis bah, là, bah, ils partent euh, finalement, donc euh, on se retrouve un petit peu pareil, dans le même état qu'en 2019. Mais, euh, mais oui, alors pourquoi euh, bah, Finalement, je, je suis la seule figure de pro, on va dire, euh, finalement, pour, euh, pour mon job. Donc, euh, donc je veux bah, voilà je veux, je veux vraiment répondre aux besoins des, des collaborateurs, euh, notamment en termes de formation. Et donc, euh, et donc bah, si je veux que ça avance au niveau des compétences, les faire monter en compétences, bah, il, il faut que je sois là, quoi en fait euh, et pas prendre de retard euh, sur le plan annuel, etc. Donc... Euh, voilà, et puis bon après c'est vrai que euh, l'échange avec les collaborateurs, etc., euh, je trouve ça super intéressant. Euh, comme je disais, ce n'est pas une passion, mais euh, bah, voilà, je me sens euh, le, le devoir entre guillemets d'être bah, présente comme je suis seule pour, euh, pour pallier à tout ça. J'ai une question pour toi. C'est ton entreprise ou tu travailles pour quelqu'un euh, non, ce n'est pas mon entreprise, non, du tout. D'accord. Dans, dans, dans quelle mesure le, la, la direction et finalement la, la tête de l'entreprise est, euh, est présente à vos côtés euh, aujourd'hui dans ce qui se passe Est-ce est qu'il y a une et... présence Est-ce qu'il y a un soutien Est-ce qu'il y a des échanges voilà. Alors, il y a, y a eu des échanges, oui, euh, sur… Euh... Euh, bah, le fait, finalement, de voilà de la compréhension bah, de la problématique hein, de, des effectifs où, bah, finalement, on n'a pas le droit d'embaucher, mais euh, on est conscient qu'il bah, y a une masse de travail importante et euh, bah, qu'il va falloir travailler autrement. Sauf que, bah, finalement, il n'y a pas vraiment de solutions pour le moment bah, qui pallient à tout ça à part des emplois temporaires mais insuffisants qui partent régulièrement à reformer donc c'est moi qui les reforme en plus à chaque fois des fois au bout de, de seulement trois ou six mois s'ils partent des outils pas adaptés mais ça c'est plus au niveau du national du groupe donc euh, bah, on n'a pas vraiment la main mise dessus euh, voilà, plein de choses. Et donc, un, un aspect aussi de solution de ma direction qui est de dire, bah, on fait finalement moins de qualité, euh, des choses à mettre de côté, mais finalement, on se concentre déjà sur beaucoup de choses bah, finalement, qui restent essentielles, hein, qu'on ne peut pas supprimer. Et, euh, et il manque toujours des effectifs. Donc, au bout d'un moment, euh, voilà, euh, finalement, il y a un, un discours et euh, une communication, mais pas de solution finalement concrète pour, pour aider. Ok, ok. Bah, c'est euh, vraiment un, un problème qu'on retrouve dans toutes les grosses corporations. Je ne sais pas pour quelle compagnie tu travailles, et puis on n'a pas besoin non plus de le savoir, là. Mais euh, c'est une problématique qui est euh, malheureusement récurrente. Et puis avec la, la problématique de pandémie et tous les, les licenciements qui ont été, euh, qui ont été euh, mis en place... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation euh, aujourd'hui, ce qui normalement ne devrait pas, mais malheureusement c'est le cas. Euh, J'ai une question pour toi, peut-être tu vas être en mesure d'y répondre ou pas, peu importe, mais euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de, de faire ce que tu fais aujourd'hui et de, et de tolérer en fait, cette situation-là depuis deux ans tu sais pas. Je je crois que je ne saurais même pas dire en fait. Euh, okay. euh, en fait, voilà, je, je me sens le, le devoir de le faire. Mais après, pourquoi Parce que comme je disais, ce métier-là, bah, il me plaît, mais ce n'est pas particulièrement une passion, voilà, etc., comme euh, où on pourrait s'engager sur son temps perso. Je ne sais pas. C'est peut-être pour euh, euh, euh, voilà, le relationnel là, avec les collègues euh, euh, bah, pour, pour être là pour eux, finalement, euh, je suppose qui ne se retrouvent pas bec dans l'eau quand ils ont besoin euh, voilà, de, de monter en compétence sur des domaines IT, SI, sur des projets importants, etc., euh, bah, d'être là derrière pour, pour eux et pour les accompagner. En fait. Mais euh, après, oui, au bout d'un moment, pourquoi je continue euh, au-delà des horaires, voire jusque très très, vraiment très tard, euh, je ne sais pas. Je ne peux pas dire plus que ça. Ouais. Et, et... qu'est-ce que tu penses que les gens diraient de toi si jamais t'arrêter de faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Ça dépend des gens. Euh, je pense que des collègues dont je suis plus proche, ils diraient euh, « euh, Ah, enfin Magali, peut-être tu penses à toi. Euh, » D'autres, je ne sais pas. Peut-être qu'ils comprendraient en se disant, voilà, euh, en expliquant, euh, si, enfin, en réexpliquant, euh, voilà, cette problématique d'effectifs et, euh, bah, par exemple, qu'on ne peut pas répondre à tel besoin dans tel délai. Euh, voilà, Peut-être qu'il y aurait une compréhension et finalement, rien de grave, je suppose. Hein, par rapport au relationnel qu'il peut y avoir dans notre direction, je suppose que je n'aurai pas forcément des retours négatifs. Et je crois que ce que tu penserais de toi. Hum. C'est quoi l'image que tu aurais de toi si, si demain tu décidais de... Ok, là j'arrête, ça suffit, c'est trop. Je pense que je me dirais bah, que voilà, que je sais que c'est mieux... Ah. Pour moi euh, mais par contre euh, je dirais euh, euh, bah, finalement qu'il y a plein de travail qui n'est pas fait euh, dans les temps et je serais quand même déçue euh, mais c'est pas forcément peut-être par rapport euh, seulement à moi mais par rapport aux services euh, bah, à la qualité de service qu'on peut rendre euh, etc en fait euh, à l'accompagnement qu'on peut donner aux collaborateurs qu'on a besoin donc euh, donc déçu mais pas forcément vis-à-vis -vis de moi mais par rapport euh, du service en, en lui-même finalement euh, qui répondrait pas euh, bah, aux attentes en fait euh. Bon, vu que j'en fais partie, c'est relié, mais… Oui, tout à fait. Okay. Quand, quand, quand je t'entends, il euh, y a deux choses peut-être qui, qui attirent mon attention, peut-être au niveau de tes besoins. Pour toi, de, de 0 à 10, le besoin de reconnaissance, il est fort ou pas Je suis mitigée parce que j'en ai pas beaucoup de reconnaissance, on va dire. Euh... Donc, euh, après, je pense que si j'en avais plus, je serais... Bah, voilà, je pense que ça, ça fait toujours plaisir euh, mm -hmm. d'en avoir. Euh, mais ce n'est pas quelque chose de, de vital pour moi, sinon je serais partie depuis longtemps, euh, concrètement. Okay. Le besoin de contribution, de 0 à 10, il est important à combien pour toi Il est important. Ouais. Euh, euh, quand, quand tu dis contribution, c'est contribuer euh, voilà, dans, dans mon travail, pour les collaborateurs, etc. Euh et puis même de, dans contribue. ta vie de manière générale, de pouvoir être présente pour les autres, de pouvoir faire des choses pour les autres, apporter ta, ta contribution. Euh, oui, ouais, a... je dirais peut-être 8, ouais, 8 sur 10. Ouais, ouais. Je, vais, je vais te donner une piste, puis c'est peut-être pas ça non plus, il hein. n'y a, a pas de vérité absolue, hein, mais de retenir que on a tous, tous les besoins, on les a tous, on va donner des priorités à certains besoins plus qu'à d'autres. Et surtout, si on n'a pas en conscience nos besoins et que notre environnement ne fait, pas, euh, ne fait pas en sorte de pouvoir les satisfaire de façon positive, nous, on va les satisfaire de façon négative. Je vais te donner un exemple. Quand satisfaire ton besoin de contribution, ce serait d'aider tes collègues de façon occasionnelle, à des moments précis, pour dire bah « tiens, je vais te donner un coup de main, je vais t'aider là-dessus, ça va me faire plaisir, je vais, je vais me sentir épanoui à justement contribuer auprès de toi. » Satisfaire négativement ton besoin de contribution, c'est de te rendre compte que ton environnement a besoin d'aide, a besoin de soutien, a besoin de personnes qui vont intervenir, et de t'oublier dans tout ça. Et de simplement te laisser embarquer par j'ai besoin de contribuer. Donc, je vais y aller. Je vais m'oublier, je ne veux pas tenir compte de mon agenda, je ne veux pas tenir compte de ma fatigue, je ne veux pas tenir compte de mes priorités, je vais y aller. Je vais contribuer, contribuer, contribuer, contribuer. contribuer. Donc, bah, est-ce que, ouais. est que ça pourrait être quelque chose comme ça Oui, ouais, je me complètement dedans. Mais... OK. Et, Ce qui pourrait être une, une réflexion qui serait intéressante, voir si ça te mène quelque part. Après, c'est toujours pareil, hein. c'est de l'exploration, donc on ne sait jamais si ça va fonctionner dès le départ, mais ce qui serait peut-être une, une stratégie intéressante, ça serait de te poser, prendre le temps, puis du coup, tu vas construire un peu ta résilience en prenant ce temps-là pour toi, mais de prendre du temps pour en fait réfléchir de façon plus consciente et plus stratégique sur comment est-ce que toi, tu veux contribuer et qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable dans cette contribution. De ne pas t'oublier, en fait, dans le, dans le process. Oui. Parce que dans, dans, dans ce que tu nous exposais ici, il y avait vraiment ces deux besoins pour moi qui prenaient le dessus, besoin de reconnaissance. Je travaille pour être connu, mais finalement, tu me dis, bah, ça serait bien, mais euh, si vraiment j'avais besoin de reconnaissance, je serais déjà parti depuis longtemps. Donc, ça serait plus le besoin de contribution, à mon avis, qui, qui ferait oui. que… Je, oui je suis d'accord sur cette analyse ouais, complètement et oui et à chaque fois c'est cette problématique de effectivement prendre du temps mais pour soi euh, effectivement pour faire le point voilà pour se senser etc et puis, euh, et puis comme tu dis de, voilà euh, faire un peu la, la liste finalement euh, de, de ce qui n'est pas acceptable voilà, et puis après euh, pouvoir ensuite agir dessus s'il y a des évidences ouais. ouais. euh, c'est c'est ça et, et, essaye bah, déjà d'observer, de, de prendre conscience des choses comme ça. Tu as probablement un joli petit euh, pilote clandestin du « soi fort dans le loup » qui fait qu'il euh, faut être fort, il ne faut pas lâcher, il faut, faut aller au bout. Euh, donc en, en fait, juste de regarder quelles sont les, les stratégies qui sont en place aujourd'hui, qui t'amènent à vivre tout ça, et te poser en te disant bah, « qu'est-ce que je peux venir changer juste un petit peu ?» Ça peut être de dire « je me mets une heure limite de travail que je ne dépasse plus, je me garde au moins une journée dans la semaine pour pouvoir me poser. J'essaye de mettre peut-être une activité ou deux dans ma semaine qui sont des activités qui vont me ressourcer. Et des fois, c'est juste aller marcher, euh, aller te promener, parler au téléphone avec un ami ou une amie. Peu importe, il y a plein de façons de bâtir sa résilience, mais de progressivement regagner du terrain sur, euh, sur, ta, sur ta gestion à toi, de ton temps, parce que aujourd'hui, tu tiens, puis demain, tu vas commencer peut-être à être un peu plus fatigué. Après demain, tu vas devenir plus irritable. Après, après demain, tu vas avoir des maux de tête ou des maux de ventre. Tu vas plus manger, moins manger. Tu vas commencer à moins bien dormir. Tu vas commencer à être désagréable avec les gens qui sont autour de toi. Puis, tu sais, ça va aller en... Je ne veux pas être dramatique non plus, là. Mais ça va aller euh, des crescendo de plus en plus, là. Donc, on n'est pas tous égaux face au stress, face à la pression. Il y a des gens qui vont craquer plus vite que d'autres. Puis ça, c'est propre à l'histoire de chacun, au tempérament de chacun. Mais ce n'est pas parce que tu peux tenir 10 ans comme ça qu'il faut que tu tiennes 10 ans comme ça. Oui, et puis je commence à, à plus m'en rendre compte là, je, ces, ces dernières semaines, là, ces derniers mois, effectivement, euh, par rapport... Euh, Surtout par rapport au sommeil, et puis euh, voilà, on manque aussi de, de vie perso euh, qui commence à se faire sentir quand même bien, bien fort. Euh, donc oui, euh, avec euh, bah, voilà, plus, plus vraiment d'activité euh, non plus, euh, et, euh, et ça manque. Donc oui. ça serait... Oui, tout à fait. Après, euh, bon, après, il peut y avoir plein de peur derrière ça. Est-ce qu'on est qu ne va pas me virer parce que j'en fais moins Est-ce qu'on ne va pas ceci Est-ce qu'on ne va pas cela Donc après, c'est bien, bien peser les choses, mais au moins de commencer peut-être à, à te redonner des, des zones de pause, des zones de « ok, je, je m'écoute, je me respecte, je prends du temps ». Pas tout révolutionner non plus, ce n'est pas forcément le but, mais, euh, mais de commencer à à poser des choses et si jamais tu as euh, le moyen de communiquer avec ta, ta direction ou des personnes qui sont suffisamment haut placées dans, dans, dans la corporation, euh, de leur rappeler qu'il euh, y a un système qui s'appelle le RSE et qu'ils ont une responsabilité et que ça peut leur tomber dessus s'il se passe quelque chose dans l'entreprise. Juste comme ça. Oui. De leur rappeler aussi oui. leur responsabilité dans le, dans le bien-être et dans le... Dans l'évolution de, de leurs employés, euh, parce que euh, tu as un travail, on, on est dans une situation où ça peut être complexe de perdre son travail aujourd'hui. Donc, tu as un travail, tu as un salaire, mais ce n'est pas un service qu'on te rend. Oui. D'accord C'est toi qui rends un service et puis tu es payé pour donner ce service-là. Mais ce n'est pas ton patron qui est sympa de te prendre, puis de t'employer, puis de te payer tous les mois. C'est donnant-donnant, oui. Ouais, je tu juste rééquilibrer le truc, il faut que, euh, que ça ne prenne pas le bord. Oui. <rire> Donc, euh, mais c'est ça. Après, après, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Ce n'est pas, pas forcément le but aujourd'hui, mais euh, voilà je voulais, je voulais prendre ce temps-là avec toi pour explorer par rapport à ta réponse, parce que je trouvais que ça méritait d'aller explorer un peu plus pour euh, peut-être te donner des pistes ou t'amener à réfléchir un peu différemment pour te redonner oui. du temps de pause. C'est gentil, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Et de toute façon, je pense que ça sert à tout le monde. Donc, merci pour ton partage, en tout cas, d'avoir joué le jeu. C'est cool. Merci à toi. Ah, donc, c'est ça, faites, faites attention à votre, à votre résilience, faites attention à, à la pression que l'environnement peut, peut vous faire subir. Il y a, il y a cette phrase d'Eleanor Roosevelt que j'aime beaucoup qui est que euh, l'autre ne peut nous faire du mal que si on l'autorise à le faire. Et l'autre, ça peut être notre patron, ça peut être notre entreprise, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants, ça peut être notre famille, ça peut être la vie de manière générale. C'est qu'est-ce que je tolère et de bien garder en tête que ce que je tolère, c'est ce que je vais vivre. Donc, d'aller travailler sur ces critères, d'aller travailler sur ces standards personnels de Qu'est-ce que je laisse passer Qu'est-ce que je laisse pas passer Qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que j'accepte pas On ne vous demande pas non plus de euh, devenir de vraies princesses et puis de plus rien laisser passer, mais euh, de trouver un équilibre, euh, vraiment d'être euh, dans cette vision autant que possible, je le crois, de « Ok, j'ai besoin de mon équilibre, j'ai besoin de ces temps de pause, j'ai besoin de, de ces temps de, de ressourcement et que... Euh, » Et que si je ne les prends pas, en fait, il n'y a personne qui va me les donner. Il n'y a personne qui va, qui va me permettre de me ressourcer à ma place. Donc, vraiment, de, de faire attention. Oui, Michel, oui, c'est vrai ça. Il y a des entreprises euh, qui sont, bah, en tout cas, qui ont un management ou une direction qui est toxique, euh, où on va plutôt reporter la faute sur les, euh, sur les employés et on va les faire se, se sentir coupables parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question. Mais bon, ça, c'est un, un autre problème. Mais, mais de savoir aussi euh, replacer la, la responsabilité des choses, c'est important. De, de savoir aussi euh, se reconnaître notre place, notre importance, notre rôle dans les choses, c'est euh, important. C'est important. Des fois, j'ai cette question-là que, que, je, que je pose à mes clients, qui est une, une question qui est pas mal perturbante, mais qui en même temps permet de remettre en perspective. Et je vais utiliser le « tu » volontairement pour m'adresser à tout le monde. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es aussi important Qu'est-ce qui te fait croire que tu es aussi importante Juste de se poser cette question-là. « Ouais, mais je suis dans mon travail, regarde, j'ai tout ça à faire. »« Ok, qu'est-ce qui te fait croire que tu es aussi important Ouais, mais tu comprends, il faut que je sois là pour l'autre, dans mon couple, ceci, cela. »« Ok, qu'est-ce qui te fait croire que tu es aussi important ?» C'est une question qui peut être quand même déstabilisante et elle n'est pas toujours agréable à entendre, mais elle permet de, de replacer l'ego au bon endroit, puis de se dire « Ouais, c'est vrai, après tout, regarde si… » Si mon enfant veut faire ça, si mon mari veut faire ça, si ma femme veut faire ça, ce n'est pas moi de choisir à sa place. Je ne suis pas si important que ça. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Utilisez cette question, même si je sais qu'elle peut être vraiment désagréable, mais utilisez-la pour remettre en perspective, est-ce que je suis si important que ça Et vous allez voir que souvent, bah, la réponse c'est non. C'est correct. On est, on, on est important, bien sûr, on a de la valeur, on est très important en tant qu'individu. Mais dans un contexte donné, dans le rapport à ce contexte et dans le rapport à l'autre, c'est quoi notre niveau d'importance Donc, ça, c'est un petit cadeau comme ça. Vous pouvez vous amuser à vous poser la question. Ah oui, ça nous fait descendre, hein. ça, c'est clair. Ouais. C'est une bonne. Euh, c'est une bonne question euh, qu'elle a posée, euh, euh, Christian, justement. <rire> ça m'est détendu. <rire> Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'impliquer, qu'il ne faut pas être, euh, être profondément ancré dans, dans, dans, dans ses envies, dans ses valeurs, de, de, de vouloir accomplir des, des choses qui sont importantes. Ce n'est certainement pas de remettre ça en question. C'est juste de remettre les choses en perspective. Ça fait du bien de temps en temps. On se, laisse, on se laisse souvent embarquer dans d'autres dans trucs. Ouais, c'est ça, dans les, dans les limites du raisonnable. Il euh, y avait autre chose euh, qui… Oui, euh, vous aviez dit tout à l'heure, je vais trouver ça super intéressant, c'est aller de l'avant et poursuivre malgré tout. Même chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Bien sûr qu'il faut aller de l'avant, bien sûr qu'il faut avancer, bien sûr qu'il faut poursuivre, pas malgré tout, mais qu'il faut poursuivre, qu'il faut progresser. Parce que si on ne progresse pas, on régresse. Donc il faut continuer à progresser. Mais c'est aussi de prendre le temps de refaire le plein. Je veux dire, si vous êtes dans votre voiture et que vous n'avez plus d'essence, vous pouvez avoir très envie d'avancer, vous n'irez pas plus loin si vous n'avez plus de carburant. Essayez de voir la même chose pour vous, pour votre personne, pour vos émotions, pour votre tête, pour votre corps. Si vous n'avez plus de carburant, vous pouvez avoir autant envie que vous voulez d'avancer, ça ne marchera pas. Donc on va de l'avant, c'est certain. La résilience permet d'aller de l'avant. Mais faites le plein. Quoi. Si vous ne faites pas le plein, ça va, ça va être compliqué. Oui, on est le héros de notre vie, oui, complètement. C'est à vous de... C'est à nous de faire en sorte de ne pas finir comme les héros euh, et, de, et de se mettre dans des situations en fait, où on va souffrir pour après espérer pouvoir en sortir. Euh, on, on, fait vraiment, euh, on fait vraiment attention à ça. Euh, je crois que c'est toi, Sanda qui parlait d'acceptation. Euh, Sandia, pardon, euh, tout à l'heure. J'ai une amie qui s'appelle fait que j'enlève le « i » à chaque fois. Euh, je crois que c'est toi, Sandia, qui disait… Oui, l'acceptation, c'est ça. Euh, l'acceptation peut vous aider, euh, effectivement, à avancer, mais c'est encore toute la nuance euh, qu'il faut mettre. Est-ce que j'accepte parce que, bah, de toute façon, là-dessus, je n'ai pas de pouvoir et je continue à avancer et je progresse, ou j'accepte et, en fait, et je tolère Un petit peu comme euh, on disait tout à l'heure avec la situation de Magali, ça, ce n'est pas de l'acceptation. C'est essayer d'être d'accord avec la situation, puis de s'adapter à la situation. L'acceptation, c'est de dire, OK, c'est la pandémie, on a un problème de personnel, il y a toujours autant de choses à faire, donc j'accepte qu'il y ait une grosse charge de travail, mais j'accepte aussi le fait que je ne peux pas faire le boulot de cinq personnes. Ce n'est pas possible. Donc, La notion d'acceptation, elle est ultra importante, elle est, euh, elle est présente dans... Bon, énormément de mécanismes psychologiques il faut apprendre à accepter les choses mais il faut bien rééquilibrer c'est vraiment, euh, vraiment important oui, il faut, faut penser à soi de toute façon, accepter euh, je, je, le, je le dis souvent mais accepter ne veut pas dire être d'accord avec retenez bien ça accepter ne veut pas dire être d'accord avec j'accepte qu'il y ait une grosse charge de travail mais je ne suis pas d'accord de prendre sur ma vie perso, sur ma santé, sur mon temps personnel pour pouvoir satisfaire à ce besoin-là. J'accepte qu'en ce moment, la vie soit difficile, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que ça continue comme ça et que ça prenne plus de place. J'accepte d'avoir perdu un être cher, mais je ne suis pas d'accord que cette personne ne soit plus là, mais c'est comme ça, donc je vais continuer à avancer, mais je ne suis pas d'accord avec. Et c'est de se respecter dans cette… De toute façon, si, si on reprend depuis le début, là, la résilience, c'est se respecter. C'est s'accorder du temps, c'est s'accorder des moments de pause, c'est s'accorder des, des temps de, de ressourcement pour pouvoir avancer. C'est super important. Est-ce que… Je sais, ça, ça, ça, ça prend une tournure dramatique tout ça. Est-ce que, Est -ce que ça, ça vous parle est-ce que est-ce que vous comprenez le, le principe de pourquoi vous voulez amener ce sujet-là Du coup, quand vous l'avez évoqué, on a dit avec Kiko, celui-là, c'est bien, on prend. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a d'autres est choses ouais. Est-ce qu'on peut dire. Bonjour, Est-ce qu'on peut dire que la résilience, elle est euh, en grande partie. Mm -hmm nécessaire voire, ou importante pour euh, amorcer le changement. Elle est essentielle pour amorcer le changement. Elle est essentielle parce que, de toute façon, tout, tout changement va amener son lot de stress, va amener son lot de résistance, va amener tout, tout un tas de choses qui vont se produire justement face au changement, parce que le cerveau, il n'aime pas le changement. Ça, ça, ça va être compliqué et plus le changement est important, plus c'est compliqué. Mais la résilience va être super importante parce que vivre un changement, même s'il est volontaire, faire face à un changement qui n'est pas demandé, qui est imposé, ça va prendre de nos ressources. Ça va prendre beaucoup de choses. Ça va nous épuiser, ça va nous demander de nous adapter, ça va demander d'avoir énormément de ressources. Et si je n'ai pas cette résilience, ça va être très, très, très difficile de pouvoir vivre, justement, ce, ce changement et passer à travers, et voire même pouvoir l'utiliser efficacement, possible oui. ça, ça répond à ta question, dire Oui, je, je, du coup, j'en je, avais une autre, mais je ne sais pas si c'est le, le bon moment, mais je la pose quand même. Oui, bah du est... coup, com comment amener... Comment amener quelqu'un Comment euh, faire prendre conscience à quelqu'un de, de cette importance et, euh, et, et voir avec cette personne si euh, elle est résiliente ou pas, finalement. Ah. C'est toujours difficile de, de faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un, si cette personne-là n'est pas prête à prendre conscience d'eux, si elle n'est pas dans la démarche de vouloir connecter avec ce, cette information-là. Donc je dirais que la première chose, c'est déjà de s'assurer que la personne prend conscience que la situation dans laquelle elle se trouve ne, ne convient pas, elle ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. À partir de là, c'est de remettre en perspective le rôle de la personne dans cette situation, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, et de mettre le focus sur les résultats. Pas de mettre le focus sur l'individu, mais vraiment sur les résultats. Qu'est-ce que tu obtiens Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que ça t'amène Et ensuite, d'amener justement cette idée que sans ce temps de pause, ça va être difficile de pouvoir avancer. Tu peux, tu peux faire un parallèle, tu sais, comme j'ai fait tout à l'heure avec... Euh, c'était une métaphore, hein, ni plus ni moins que de partir sur cette représentation des héros dans les histoires, dans les films, dans les livres. Euh, mais tu peux, euh, tu peux dire à la personne, regarde, si tu cours un marathon, euh, puis que tu cours pendant trois jours non-stop sans te reposer, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir arriver euh, au bout la ligne d'arrivée Et en fonction de, la, de ce que la personne va te répondre, elle va probablement te dire que non. Et puis tu dis, d'accord, ce que tu faisais aujourd'hui, c'était un peu ça tu courais sans jamais t'arrêter Est-ce que tu penses que tu vas réussir à aller au bout C'est d'utiliser en fait une représentation extérieure pour aider la personne à réfléchir différemment à la situation. Ça peut être un, ça peut être un moyen. L'utilisation des métaphores est, euh, est, est très, souvent une, très souvent une bonne idée, mais après il faut utiliser des métaphores qui sont en lien avec le, la carte du monde de la personne. Donc c'est... Euh, c'est toujours d'apprendre à écouter d'abord et puis d'ajuster ensuite le, le discours. Euh, Audrey, on disait, de ce que je comprends, c'est que la résilience, c'est prendre les choses en main pour avancer dans l'environnement où l'on est, tout en prenant en compte toutes les données, euh, celles de nous-mêmes, celles des autres, celles de l'environnement. Euh, alors, oui et non, la résilience, ça va tenir au fait de s'accorder des temps de pause pour pouvoir se recharger, se ressourcer, faire le plein. Et ensuite, d'utiliser cette énergie et ces ressources pour prendre les choses en main. De toute façon, la, la stratégie de l'autruche n'a jamais été une bonne idée. Euh, le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est de le prendre entre les mains et puis de faire en sorte de s'en occuper si on a un pouvoir dessus. Si on n'a pas de pouvoir dessus, on le met de côté et puis on, on verra plus tard. Mais prendre en main les choses, prendre en main sa vie, prendre en main sa santé, ses finances, son couple, ses relations, son travail, ses études... C'est la première démarche si on veut pouvoir réussir à faire quelque chose. Aboutir à un résultat qui nous intéresserait, c'est de prendre en main les choses. Mais pour ça, il faut que j'ai de l'énergie, il faut que j'ai des ressources, il faut que j'ai accès à mes capacités, mes compétences, mes talents. Et je ne peux pas faire ça si je pas pris le temps de me reposer, si je n'ai pas pris le temps de, de me recharger. L'énergie, notre énergie émotionnelle, physique, mentale, c'est un des premiers leviers de la réussite et de l'échec. C'est un des premiers leviers. Juste à voir comment est-ce que vous réagissez dans votre quotidien quand vous n'avez pas bien dormi. Juste de voir ça. Vous n'avez pas bien dormi, vous avez moins de moral, vous êtes plus sensible, vous êtes plus réactif, vous prenez plus les choses à cœur qu'ils ne devrait pas. Puis si vous êtes de plus en plus fatigué, ça va prendre de plus en plus de place. Donc, même chose, si vous n'avez pas de temps de repos, si vous n'avez pas de temps de pause, si vous ne pouvez pas vous ressourcer, ça va, être, ça, ça va être super compliqué. Donc la, la résilience est vraiment importante. Euh... Oui, Samir, c'est ça. La, la résilience, c'est un bon, est, est, est une bonne représentation. La résilience, c'est ce dont vous avez besoin quand l'hiver arrive pour pouvoir passer à travers. Donc, euh... oui, clairement. Euh... La, la résilience, c'est forcément quand on a un problème. La, la résilience c'est ta capacité à résister et à tenir bon, à tenir le cap dans la tempête. Donc, tu vas surtout la ressentir quand tu vas traverser des problèmes ou tu vas vivre un changement important. Mais si tu n'as si si pas de problème et que si tout va bien dans ta vie et puis que tu profites et que c'est bon et que c'est bien, c'est-à-dire que tu l'as bâti, ta résilience, parce que bah, tu as du plaisir, tu as du bonheur, tu as de la joie, tu as du repos, tu as, as, as plein de choses. Et ça sera plus facile de euh, faire face aux problèmes. Souvent, j'ai entendu que euh, de toute façon, être positif, ça ne servait pas à grand-chose parce que ça ne change pas les problèmes. Mais être positif, être optimiste, c'est un choix stratégique. Si je décide d'être pessimiste, de faire la gueule tout le temps et de ne pas avoir le moral... Je, je réduis mes chances de pouvoir faire face aux problèmes de la vie. Si par contre, je décide d'être optimiste, je décide d'être plus en joie, d'être vraiment positive, dynamique, c'est un choix. Je, je peux ne pas être bien une journée, mais je vais faire le choix d'avoir le sourire, je vais faire le choix d'être dynamique, je vais faire le choix d'être optimiste, même si c'est plus difficile, parce que je sais pertinemment que ça va m'aider à pouvoir faire face aux choses. Si je tombe dans le pessimisme et dans le marasme et dans le négatif, ça ne va pas m'aider. Ça ne va pas m'aider à accéder à mes, à mes ressources. Donc ça va être, ça va être important. Mais ce n'est pas que dans les problèmes. Ça peut être dans les changements. Oui, exact. Ça veut dire très, bon, très, très bon rappel de cet exemple-là. Euh, le, le, le fait de tenir un, un verre d'eau à bout de bras. On tient une minute, ça va. On tient 10 minutes, ça commence à être dur. On le, tient, on le tient pendant trois heures et là ça commence à faire mal ah, physiquement. Il ne plaisera pas plus long, mais notre perception, oui, c'est ça, Audrey. Tout à fait. Donc, euh, je pense, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il est qu y avait des, des questions Je vais regarder un peu, j'ai des choses qui étaient venues sur Facebook. Euh... On je me souviens bien de cette période-là, d'ailleurs, tu peux être fier de toi, d'être passé à travers ça et d'avoir su prendre du recul, te détacher des problèmes et puis te reconstruire. Et que tu peux vraiment être fier de toi, tu reviens reviendras, Diana. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce que le sujet vous a plu Est-ce que vous savez ce que vous voulez la prochaine fois <rire> Pour remettre un peu de positif, la prochaine fois on parle des licornes et des fées. Je vous le dis tout de suite. Il <rire> ouais, y a peut-être un truc que j'aimerais ajouter que ouais, c'est la, la question ultime. Euh, Qu'est-ce que vous feriez si vous vous aimiez vraiment Ouais, si vous aimiez vraiment. Est ouais. que vous ne prenez pas... Exact. Et bonne cette question là aussi. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je ferais J'ai coupé Saïd aussi dans ma lancée. Vas-y, Saïd. Non, c'est bon, Non, mais après, il y a plusieurs ouvrages sur la résilience, dont Boris Cyrulnik, qui a beaucoup écrit dessus. Oui, exact. Et en fait, c'est le spécialiste français de la résilience. C'est lui-même qui a amené le concept, il me semble, de résilience. Donc, c'est bien d'aller consulter ses ouvrages. Tout à fait. On pourra les mettre... On les mettra en commentaire euh, sous la vidéo, ouais, euh, voilà. justement. C'est une bonne idée. Merci, Saïd, pour ça. Pas de problème. Avec plaisir. Tu devenir notre bibliothécaire. Il oh, faut pas faut être humble dans la vie. Il <rire> faut, faut, faut, faut aussi reconnaître que euh, tu as, as souvent des ouvrages à nous partager. Donc, euh. ah, parce que je lis tout. Après, c'est normal. C'est important de lire, de lire pour comprendre. Euh, quand on ne quand va pas bien, souvent le meilleur moyen, c'est de dire. et faire une introspection et trouver pourquoi ça ne va pas. Euh, c'est beaucoup mieux que la politique de l'autruche et dire, ouais, de toute façon, euh, euh, les gens, c'est de la faute à quelqu'un, c'est de la faute à lui, parfois la faute à l'une de nous. Se trouver euh, le pourquoi, c'est le plus important. Et la résilience, voilà, il y, y a plusieurs types de résilience, mais moi, je trouve que le concept est bien, surtout quand on souffre de personnes qui ont été violées ou de gros traumatismes ou de terrorisme, je trouve que c'est important d'être résilient et d'aller de l'avant. Et euh, pas se dire, euh, ouais, c'est pas grave ou quoi. C'est important de, de se battre. C'est pour ça que je voudrais un peu, parfois, c'est nuancé. Oui, tout le... à fait. Oui, oui, tout à fait. Et puis, d'ailleurs, je, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, de ne pas se dire que c'est pas grave et même je veux dire, si demain, vous avez une amie, un ami, un proche, un enfant, peu importe, qui a une réaction peut-être très intense par rapport à une situation et que de votre point de vue, ça n'est pas grave, de ne pas simplement dire à l'autre, regarde, ce n'est pas si grave. C'est de respecter aussi son, son vécu parce que c'est en acceptant le fait qu'il y ait des choses qui soient graves pour nous qu'on va pouvoir aussi prendre du recul et mettre les choses en perspective et de pouvoir après bah, prendre du recul et de se dire avec le temps « Ok, en fait, ce n'était pas si grave, mais à ce moment-là, ça me paraissait grave dans ma vie. Ça me paraissait être quelque chose d'important, quelque chose de fort. » Mais c'est important de le respecter parce que, tu sais, tu donnes l'exemple d'une personne qui va être violée. Il peut de prendre deux personnes. Il y en a une, ça va être la fin du monde, puis il y en a une autre qui va dire « Bon, ça m'est arrivé. Ok, je passe à autre chose. » je ne vais pas en faire quelque chose d'important pour ma vie, puis j'avance. Donc, on, on a tous des façons de réagir différemment face à l'adversité, face aux problèmes. Mais on n'a pas le droit de dire à l'autre, regarde, ce n'est pas grave. Comme je, je rebondis sur, euh, sur ta situation, Magali, je ne sais pas ce qu'on t'a dit euh, au niveau de ta direction. Peut-être qu'à un moment donné, on, on a pu te dire, ouais, regarde, il y a beaucoup de travail en ce moment, mais ce n'est pas grave, ça va aller mieux après. Si c'est grave. Et c'est important de, de mesurer cette notion de gravité et aussi de se dire « Regarde, pour moi, c'est grave. Pour moi, ça compte. Pour moi, c'est important. Ça va reconnaître ça. » Donc, euh, je, je rebondis juste là-dessus, euh, euh, Saïd, du coup, par rapport à ça, parce que c'est un point qui est, qui est important non, mais, aussi. Mais voilà, je vous dis qu'il y a plusieurs euh, sens. Mm -hmm. Alors, résilience c'est pas que, mm -hmm. que Vous savez que la souffrance, elle est... il y a des personnes, peut-être, ils ont une petite souffrance. Voilà. et d'autres beaucoup plus grandes surtout ceux qui ont des, des problèmes post-traumatiques terrorisme, surtout des personnes qui ont, qui ont vécu vraiment des choses très, très, très dures et je pense que ça peut les la résidence peut les aider oui et ça se construit ça euh, se construit consciemment la résilience parce que ce n'est pas, pas en disant « Ok, j'arrête tout, je fais une pause, je m'isole, je m'enferme, je, je dors tout le temps » que la résilience va se construire. C'est vraiment une démarche de « je prends du temps pour moi, je pose des choses, des actions qui sont pour moi, des actions qui sont égoïstes, pas dans le but de faire mal aux autres, hein, mais vraiment de prendre soin de soi, d'être tourné, orienté vers son bien-être, vers soi-même. C'est là que la résilience se construit. Mmh de bien faire attention à ça, c'est pas juste en se disant bon, regarde je vais prendre deux jours de repos puis ça va aller mieux oui ça va aider mais on va repartir sur le même sur le même cycle après les, les deux jours de vacances et que c'est pas de, de, de faire attention à ça ça ah, c'est euh, entendre la souffrance parce que comme c'était Magali je crois parler de souffrance c'est une souffrance donc euh, mm -hmm. non, elle parle. et parfois il faut s'écouter enfin, moi j'ai beaucoup écouté ce qu'elle disait et je pense que c'est pas assez que parfois, c'est bien de dire stop, parce que si on dit pas stop, le corps lui-même, il va te dire stop. Il te... Et si tu l'écoutes pas, moment c'est mettre à, dans la l'entraper. Oui, je pense qu'en plus… Euh... Euh, je ne sais pas si c'est une qualité au final, mais je suis assez résistante au manque de sommeil. Donc, du coup, c'est vrai que je dors très peu, alors qu'en soi, je suis un peu une marmotte. Donc, j'ai tendance, là, je me retrouve un petit peu dans, dans ce que tu dis aussi, Julien, sur le fait de... Bah, après, euh, ce n'est pas forcément du temps pour soi, finalement, quand on se retrouve crevé le week-end et on ne fait que dormir, finalement, on a l'impression que c'est un temps pour soi. Et puis, au final, non, c'est juste de la récupération. Donc, euh... ouais. ouais, pas de... C'est ça, un autre point sur lequel tu vas pouvoir faire, euh, faire attention, du coup. Oui. <rire> je trouve, euh, Michel, mm -hmm. moi je trouve que c'est important de se connecter à, au plaisir, c'est-à-dire trouver du plaisir à faire des choses, ça nous resitue dans, dans un autre contexte. Euh, on peut rire, on peut faire des choses qui nous font du bien. Ça permet de relativiser beaucoup de problèmes. Et cette connexion à soi, bon, on en a beaucoup parlé. Mais je trouve que c'est être vraiment à l'écoute de soi. De ce qui... Donc, on vit des situations pénibles, mais on peut aussi apprécier parce qu'on a tendance souvent à voir beaucoup de choses en noir. Apprécier de, je sais pas, faire du sport, courir, avoir une routine, comme tu dis. Le matin, je sais j'ai une routine qui me qui Me remet en forme, c'est à dire que j'essaie je de me fixer des objectifs, faire du yoga, des respirations, méditation. Un truc qui m'a fait beaucoup de bien, c'est les douches froides à une certaine époque, parce que ça me permettrait un peu, ça me permettait beaucoup de comment dire d'aller au-delà d'accepter de, les choses mais avec, avec légèreté. Donc, il y a aussi à travailler beaucoup sur, le, sur son état d'esprit pour moi, c'est important, ça. Ouais, ça. Ça joue beaucoup. D'ailleurs, on a, on a prévu avec, euh, avec Samir, si jamais ça vous intéresse, euh, un atelier sur euh, ce qu'on appelle le Miracle Morning euh, qui va se faire, je vais vous redonner la date, c'est le 18 juin, donc dans un petit peu plus de, de 15 jours. Euh, je vais vous mettre le lien, il euh, bah, y, y a le lien sur le, le groupe Facebook, mais je vais vous mettre le lien euh, ici dans... Dans le, dans le chat de Zoom, où justement, on va, on, on va travailler à voir comment on peut appliquer cette stratégie euh, qui a été en fait proposée dans le livre « Miracle Morning » par euh, Al Herold. Euh, et ça permet justement de travailler sur la résilience et de s'accorder du temps pour soi. Euh, alors, le matin, puisque c'est le « Miracle Morning », et on voit comment est-ce qu'on peut utiliser des outils de la PNL pour faciliter en fait, la mise en application de ces stratégies du Miracle Morning, de voir comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous, mets le, je vous mets le lien juste ici. Et je remets le lien aussi sur le chat dans Facebook. Donc, ça, ce sera le, le 18 juin que ça va se tenir. On va passer un bon deux heures, je pense, ensemble pour en travailler tout ça. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine de quoi euh, Non, d'ailleurs, je vous dis ça, mais non, pas la semaine prochaine. Il n'y a rien la semaine prochaine. Il n'y a rien <rire> Non, il n'y a rien la semaine prochaine. Euh, je, je vais être pris toute la semaine, euh, juste pour vous donner le contexte. J'ai euh, un cours en fait, à donner euh, dans une école de gestion à Paris, mais je la donne, moi je suis au Canada, et je vais me lever super tôt pour pouvoir le donner. Fait que à l'heure où on se parle là, je suis en train de donner le cours. Je ne pourrais pas être à deux places en même temps. Donc, on fait une mini pause la semaine prochaine, mais on aura quand même des choses à vous partager dans la semaine avec Samir. Et on se retrouve le jeudi d'après. Vous allez prendre un petit peu de vacances de nuit. Il euh... chose, il y a... hein? Quand on apprécie quelque chose, il n'y a jamais de vacances. C'est un plaisir. <rire> c'est vrai. c'est vrai. Mais bah, après, il ne faut pas vous lasser non plus. Parce qu'après, on se dit oh, trois semaines. On voit tout le temps, il est partout. <rire> donc, euh, donc est-ce qu'il y avait un sujet peut-être en particulier qui pourrait vous intéresser pour euh, dans 15 jours Quelque chose qui, qui vous trotte dans la tête euh, Quelque chose qui, qui vous intéresserait Aussi, de vous l'annoncer, ce n'est pas, pas encore prévu. Il faut qu'on se pose avec Samir pour organiser ça. Mais euh, on va faire des, des entraînements sur les techniques du praticien euh, PNL. On va faire des petits entraînements sur les techniques. Donc, on essaiera de voir si on peut en faire assez régulièrement. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez venir participer à ces entraînements-là aussi. D'accord. Okay. ok, Donc, si vous avez des petites idées, je vous laisse les noter en, en commentaire. La culpabilité, ça marche. C'est un bon sujet, ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses les états d'âme. Les états d'âme, ouais. ça marche. Les émotions. Bah, les émotions, on les a fait il n'y a pas oui. si longtemps. Euh, euh, il y a la rediffusion qui est disponible et sur le groupe Facebook et sur YouTube. Donc, euh, si jamais, euh, vous, pouvez aller, euh, vous pouvez aller le regarder, mais on, on en reparlera probablement. Euh, à l'avenir, on va peut-être mettre un peu, un peu de distance entre les deux. On ne répète pas toujours les mêmes sujets euh, de façon trop rapprochée. Euh, le deuil, Vincent, ça marche Ça marche, là, il a merci beaucoup. La confiance On l'a fait il n'y a pas longtemps. Euh, si. La confiance, hein ouais. Donc, même chose, euh, du coup, Magali, je t'invite à regarder sur, euh, sur le groupe euh, Facebook et probablement sur YouTube, on avait dû faire... Euh, euh, le live sur les deux à ce moment-là, euh, il, euh, il doit y avoir celui sur la confiance. C'était très bien. C'était ouais. ouais. hyper intéressant. C'est cool. Il y a même deux, je crois. Mmh. Euh, bah, on, avait, on en avait parlé vite fait un jeudi et on avait refait un événement complet euh, sur le sujet, exact. Ça me revient. Mmh. Euh, culpabilité, ok. Yep. Ok, ok. Bah, C'est noté. On va, on va se concerter avec Samir et voir, euh, voir qu'est-ce qu'on met euh, au programme. On va regarder tout ça. En tout cas, merci encore pour euh, votre présence. C'était chouette de, à nouveau de repasser ce moment-là avec vous. Euh, J'espère que vous repartez avec euh, plein de bonnes choses et puis euh, que ça va vous aider à, à avancer sur ce sujet-là. Donc, euh, merci. Samir, pour le lien. Euh, donc, prenez bien soin de vous. Prenez du temps pour vous. Bâtissez votre résilience euh, aujourd'hui, demain, ce week-end. Profitez bien. Et puis, euh, bah de toute façon, on se retrouve euh, la semaine prochaine. On se retrouve vendredi. Euh, je refais une dernière présentation de la formation du niveau maître praticien pour les personnes qui se posent peut-être encore des questions, qui ne sont pas sûres ou qui veulent en savoir plus. Et jeudi d'après, on reprend euh, nos rencontres euh, normalement avec un nouveau sujet qui va être publié dans pas long. Mm -hmm. Super. Donc, prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence. Et puis, euh, on se dit à tout bientôt. Bon <rire> après midi Merci. Bye, ouais. tout le monde. bye. Bye. bye.